Tu es le vert d'une feuille de chêne qui m'apaise par sa présence. Tu es le rose d'un pétale de dahlia qui m'envoûte par sa tendresse. Tu es le jaune d'un champ de blé qui m'anime par sa renaissance. Tu es le bleu d'un courant d'eau qui m'emporte par sa délicatesse. Tu es l'orange d'un rayon de soleil qui me réconforte par sa tempérance. Tu es le violet d'un ciel magique qui m'illumine par sa sagesse. Vous êtes le rouge d'un cœur de flamme, qui me détruit par son ardeur. Vous êtes le brun d'une masse de boue, qui me salit par son impudeur. Vous êtes le noir d'une morsure d'ombre, qui m'étreint par sa rancœur. Il sent le blanc d'un voile de nuage que nous tolérons pour son innocence. Ils sont le blanc d'un bâtiment de pierre que nous admirons pour sa finesse. Ils sont le blanc d'une éblouissante lumière que nous aimons pour sa chaleur.